Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent sur la web-tv de Ville Internet. Avec l'association des professionnels de la concertation Débalab, nous interrogeons un certain nombre d'élus locaux, d'innovateurs, d'entrepreneurs qui sont avec nous ici à la plaine des images pour toute cette journée nationale du label Ville Internet. Je vais commencer par accueillir tout de suite Sébastien Leprêtre. Bonjour. Bonjour. Je commence par vous parce que vous êtes, euh, vous êtes un petit peu notre invitant. Vous êtes vice-président de la Métropole européenne de Lille, maire de la Madeleine et conseiller régional. Donc la Madeleine, c'est une commune de la métropole qui n'est pas très loin d'ici. Et vous avez donc euh, développé de, de, de nouveaux services en ligne. Visiblement, j'allais dire les nouveautés du 2017, c'est en particulier le, le chat en live avec monsieur le maire, notamment. Alors le chat en live, il existe même depuis 2010. Donc on va fêter la 7 année au printemps. On a organisé la semaine passée, d'ailleurs, vendredi, si je ne m'abuse, le 68e chat, ce qui équivaut d'ailleurs à un petit peu plus de 100 heures de dialogue en direct avec les, les habitants de la Madeleine, puisqu'il se déroule toujours sur un même créneau 18h30, 20h, qui nous permet de toucher des gens qui ne sont pas des habitués, des temps de, de connexion avec la population, les permanences physiques, les rayons publiques, et, et j'en passe. Et alors, vous avez des habitués ou vous arrivez à renouveler le, la participation Alors c'est une bonne question parce qu'on ne sait jamais véritablement qui se cache derrière les pseudos, puisque euh, pseudo euh, il y a, donc il y a parfois des gens qui euh, sont des récurrents, qui euh, sont présents à ce rendez-vous et qui est un rendez-vous mensuel, euh, et qui le sont chaque mois, mais on a aussi beaucoup de, de nouveaux, des gens qui le disent d'ailleurs, que c'est... Généralement, la première fois qu'ils viennent sur le, sur le chat pour poser une question d'actualité euh, ou pas. Donc, il y a, y a un turnover qui est assez euh, important et intéressant. Et alors, donc, on en vient peut-être un peu aux nouveautés. Est-ce qu'il y a donc des, des, des choses que vous voulez mettre en avant aujourd'hui dans, dans, dans, dans la journée et autour du label Ville hein, Internet Alors, le chat, c'est une nouveauté en soi, puisque d'ailleurs, on a été les premiers à le faire. Hein. On a été un petit peu copié, mais dans cette récurrence-là, euh, a priori, il n'y a pas d'équivalent au moins sur la métropole européenne de Lille. Euh, on a mis d'autres choses en place puisqu'on a des services qui sont accessibles en ligne 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut en l'occurrence recharger son compte cantine pour son, son enfant qui fréquente la restauration scolaire. On a mis en place une application smartphone euh, qui permet aussi de signaler euh, tout désordre euh, urbain, toute anomalie urbaine, là aussi euh, 24 heures sur 24. Et on a un nouvel usage d'ailleurs de cette application qu'on a développée très récemment au travers des balades urbaines, puisque chaque mois, euh, les élus donnent rendez-vous aux habitants dans un quartier pour en faire le tour euh, tous ensemble et puis partager aussi là euh, le cas échéant des, des corrections à, à opérer sur le quartier. L'application smartphone est dans ce cas de figure bien utile. Le petit guide avec l'application. On en a, on vient d'en parler avec la, la métropole européenne de Lille. il y a des applications un petit peu partout sur le, le territoire. Alors je vais passer la parole à votre collègue Marc Lecerre. Marc Lecerre, vous, vous êtes le maire de Fleury-sur-Orne, on vous connaît bien euh, à Ville Internet et vous êtes également vice-président de la communauté urbaine de, de Caen. Alors vous, dans votre commune, on a l'impression que c'est, voilà, que c'est un petit peu le laboratoire permanent. Hein. Bah, écoutez, je ne sais pas si c'est le laboratoire permanent, mais en, en tout état de cause, c'est une euh, commune de taille euh, modeste, puisque nous comptons 5000 habitants environ et qu'il est vrai qu'à cette taille là euh, à la fois nous, nous devons concéder le fait que nous avons une force de frappe qui est sûrement euh, plus réduite que, beaucoup de, que celle de beaucoup de collègues mais en même temps nous avons un, un, un circuit de décision euh, une organisation qui fait que la dimension euh, essai erreur progrès est, est, est extrêmement souple, il y a une sorte d'agilité hein, qui nous permet d'être euh, perpétuellement dans une sorte d'expérimentation de, tout en capitalisant les réussites et en, en sédimentant donc, euh, les, les, les pratiques, donc c'est vrai que euh, cette euh, euh, comment dirait, cette taille modeste permet aussi l'expérimentation permet euh, de, de, de capitaliser de manière assez assez simple assez souple et de euh, de, de conduire donc cette va euh, ben, d'être pratiquement tout le temps en mode projet et de, de, de pouvoir conquérir de, de, de nouvelles euh, de nouveaux usages alors, alors comme on est un petit peu dans la, la cité de la mode <rire> ici est la quelles sont les nouveautés de la de, de la saison 2016 2017? Alors le, à le, la nouveauté a euh, fleuri. Je vais évoquer peut-être un, un, un retour d'expérience, c'est-à-dire comment, à partir d'une euh, d'une application qui est celle que vous évoquez sur les euh, euh, désordres urbains, nous avons pu euh, la faire évoluer et euh, développer une forme de démocratie locale qui nous semble extrêmement euh, intéressante. Alors. Les choses sont basiques au départ, hein. nous prenons une photo géolocalisée d'un trou dans le trottoir, nid de poule, etc. Assez classique de euh, comment dirais-je, de, de euh, reliefs ménagers euh, laissés euh, sur la voirie, etc. Euh, qui sont signalés pour une intervention des services municipaux. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, euh, comment est-ce que, en tant que euh, euh, citoyen de notre commune, je peux euh, prendre la main sur euh, un désordre signalé, c'est-à-dire proposer une, une, euh, une solution j'ai remarqué qu'il y avait des soucis de stationnement, par exemple, à un, moment, un endroit et je propose euh, une solution alternative, peut-être pour implanter un autre stationnement, le limiter à un endroit, etc. Troisième niveau, euh, j'introduis une forme de discussion qui fait que euh, je ne suis plus seul à proposer, mais les gens qui habitent le quartier ont euh, validé les choses. Et puis le, le, le, le quatrième niveau, bah, c'est qu'il y a une sorte de démocratie euh, qui se met en place entre les participants, une sorte de, de, de forum qui se, qui se crée grâce à l'application et finalement, en dehors de l'intervention municipale, hormis la mise à disposition de l'application, eh bien les choses se règlent de manière tout à fait euh, euh, simple. Il y a une sorte d'agora euh, virtuel qui s'est créée, qui avait peut-être disparu d'ailleurs, parce que ce sont des choses... Enfin, on n'invente rien en disant ça. À l'échelon de 5000 habitants, on se dit, vous pouvez peut-être se retrouver au coin de la rue, mais non, l'application peut être utile. L'application euh, a fait tomber un certain nombre de, de, de, de barrières et permet de, de trouver ces solutions. Donc finalement, à partir d'une du, application assez basique, on voit qu'on euh, eh a été support à euh, une autre manière de faire, une autre manière de, de, de traiter les, les, les soucis. Et plutôt que de venir euh, voir euh, l'élu de manière assez euh, basique en disant voilà j'ai un problème, qu'est-ce que vous allez faire Eh bien ce sont des citoyens aujourd'hui qui nous disent voilà nous avons résolu le problème et parfois même euh, nous ne savons pas qu'ils ont résolu le problème ou traité une question et euh, c'est tout à fait euh, satisfaisant. C'est les bonnes surprises quand vous passez euh, à un endroit où il y avait par exemple des dépôts sauvages. Absolument. Bon, alors à côté de vous, on a Alexandra Pamar qui est la chargée de une des chargées de projet de Publilégal, Publilégal qui est adhérent de Débalab de, d'ailleurs et qui est un des partenaires de, de Ville Internet. Alors vous, vous avez une idée très simple, c'est de dire mais la vieille affiche euh, qu'on a toujours connue dans nos rues pourrait aussi peut-être devenir un objet interactif. C'est ça l'idée euh, oui, voilà, tout à fait. On est parti du fait qu'on affichait dans la ville des avis d'enquête publique. Et on s'est dit comment finalement rendre ces affiches plus interactives et sortir du cadre légal, justement, des, des enquêtes publiques. Et donc, nous, on propose une affiche connectée euh, qui se présente sous forme, euh, voilà, de, au format A2 en PVC, qu'on pose dans la ville, en fait, à des points stratégiques et qui consiste, en fait, pour l'élu, à poser des questions à ses citoyens. Euh, donc en fait, euh, voilà, vous pouvez lui poser une question sur l'éclairage euh, euh, l'air euh, de jeu par exemple l'aménagement de l'air de jeu et en fait il s'agit de poser une question aux citoyens qui voit l'affiche euh, dans la ville et qui peut répondre en direct puisqu'elle est tactile, en touchant oui ou non ou en évaluant par exemple son taux de satisfaction grâce à des petites étoiles euh, un niveau nuance euh, et justement donner son avis donc, sur une question euh, qui toucherait son quotidien euh, dans son cadre de vie donc, euh, donc voilà alors ça c'est intéressant parce que c'est une vieille idée, j'allais dire, hein, l'affichage public, l'affichage légal, c'était le métier, c'est le métier ancestral de, de public légal depuis combien d'années euh, Depuis 1846. Voilà, donc c'est vraiment une des, ouais. c'est pas une start-up, c'est vraiment une très, une gophare, hein, depuis très longtemps. Et, et alors comment vous est venue l'idée Vous mettiez déjà des, des flashcodes, je crois, sur les panneaux euh, d'enquête publique et vous avez fait évoluer le système. C'est te techniquement comment ça se passe exactement pour que l'information remonte euh, à, par exemple, au maître d'ouvrage. Alors en fait, on a donc on a l'affiche en PVC et derrière on a mis un boîtier euh, qui est euh, donc euh, imprimé dans nos locaux euh, grâce à une machine 3D et qui contient toute la technologie de l'affiche. Donc euh, par un système Sigfox, des puces Arduino, euh, euh, voilà toute la technologie est, enfin, est dans l'affiche et permet de remonter les informations sur notre plateforme Question publique euh, où l'élu peut avoir accès à toutes les données, c'est-à-dire aux statistiques de vote, aux commentaires qui sont les Puisque sur l'affiche il y a aussi un QR code qui est présent et qui permet justement aux citoyens de flasher et de laisser un commentaire sur la question posée. Donc, euh, voilà. Alors, donc ça remonte à question publique, c'est intéressant qu'on en parle parce que question publique c'est aussi un des moyens de dématérialiser l'enquête publique, c'est ça? <rire> Alors on n'est pas sur euh, là on n'est pas sur de l'enquête publique on n'est pas sur de la concertation on est vraiment en amont de, de ces procédures là qui sont quand même des, des procédures qui sont un petit peu plus réglementaires qui sont plus lourdes en termes de, de questionnement citoyen. là on est vraiment sur de la question simple et euh, qui touche vraiment euh, le, le citoyen dans son cadre de vie euh, et qui le enfin voilà qui c'est vraiment en amont de toutes ces, toutes ces procédures. D'accord donc vous avez quand même un, un dispositif qui est très complet finalement une offre très complète avec. Euh une technologie quand même relativement simple finalement oui, et voilà. robuste, Oui, tout à fait. C'est très simple et en plus ça vient en complément de tout, par exemple de toutes les, les démarches que vous êtes en train de, de mettre en place. Moi, je trouve que c'est très complémentaire finalement de toutes ces applications, euh, par exemple pour montrer voilà qu'on n'est pas, enfin qu'il y a par exemple un nid de poule dans, dans la, dans le, la voie. Euh, là, on est vraiment aussi sur du questionnement euh, et on a une réponse euh, en direct et, et euh, moderne qui, qui arrive. Bon, en tout cas, cette affiche, elle est en démonstration, je crois, tout à fait. ici dans, dans, dans l'espace de la plaine des images. Vous pouvez aller retrouver également Alexandra et l'équipe de Public Légal dans l'espace d'exposition, juste à côté. Voilà. Et puis bah, nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour un prochain plateau de la Web TV.